Coucou mes petits chicanes, j'espère que vous allez bien, voilà, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Fridiane, voilà, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, hein, si tu veux, voilà, avoir toutes les actus par rapport à mes prochaines vidéos, et bref, juste me découvrir, tu connais. Hey. Hey. Euh, bah, j'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais donc vous présenter aujourd'hui un haul action parce que je reviens de chez Action voilà, le magasin du pauvre mais bon franchement on trouve des pépites moi pour ma déco c'est là où j'adore allez en même temps j'ai pas trop le choix quand a pas trop le budget mais bon ça pas grave surtout j'espère que cette vidéo bah, te plaira hein, te donnera des idées de déco voilà, si tu ne sais pas trop euh, comment euh, refaire ta chambre bref je vais pas plus m'attarder et je vais te laisser et te dire de rester avec moi pour la suite de la vidéo j'étais chez action voilà j'ai acheté euh, tout en hein, déco graille euh, surtout graille euh, un peu moins de déco mais surtout de la graille c'est bien tu connais c'est vraiment enfin euh, t'as trop de choses à grailler là bas mais je sais acheter des trucs pour une pote à moi donc j'en ai eu pour 71 euros et 72 cents donc j'ai au action près de chez moi et tout il est bien il est pas très grand mais franchement ça va, il fait l'affaire hein. j'ai quand même trouvé tout ce que je voulais donc euh, bah, je pense que je vais plutôt mettre les prix en dessous ça va être mieux je pense que ça va être mieux bon pour commencer j'ai pris pour ma pote un cadre comme as. voilà elle avait besoin d'un cadre, elle m'a dit euh, « Fritz, c'est ce cadre, je lui ai pris ce cadre, je pense qu'il a coûté genre 4,95€ 4 je pense, un brol pareil, mais vraiment il est bien quoi, si t'as envie de mettre tes petites photos, euh, bah, c'est pour ça quand enfin, c'est un peu le but d'un cadre, enfin sinon pourquoi acheter un cadre, c'est pas pour mettre des photos, j'ai un peu débile, l'explication un petit peu, on va s'arrêter là, mais voilà quoi, il euh, y a 2, 4, 6, 8, 9 emplacements, voilà. Et j'espère que c'est le bon parce que ma foi il me semblait il me semble que c'est le bon mais il est vraiment beau et ça peut vraiment faire un petit style au mur. Bon, j'ai pas commencé à faire un plaidoyer pour euh, le cadre voilà, c'est un beau cadre on adore. Ensuite, j'ai acheté voilà des couches des ampoules LED voilà comme as, ça, se présente comme ça j'ai un peu enfin avec le verlan c'est ainsi scie comme masse, j'ai fait ça. Pour la décoration, je ne sais pas encore si je vais mettre sur ma fenêtre ou sur mon mur. Mais on verra bien, je suis quand même trop contente de les avoir trouvés parce que chez Action j'ai quand même du mal à trouver mes LED. vraiment hein. l'année passée quand j'avais eu mon code, j'avais grave cherché des LED chez Action. Il y en avait grave pas, enfin, j'étais trop dégoûtée mais bon bref. Je me suis pris des cotons, voilà, des petits cotons. On adore Pas très cher, je crois, 69 cents, action, on adore. Ils sont bien, enfin, pour moi, je complique pas trop. J'ai ensuite prise pour ma pote, et pour moi, pareil, j'ai pris la même chose, des, comment on appelle ça, crochets, serviettes, mais tu sais, les crochets, enfin, après, tu peux mettre des serviettes ou un peignoir, ou n'importe, mais voilà. C'est hyper pratique quand as envie d'accrocher des choses, pour pas que tout traîne, et voilà, c'est aussi un accessoire hyper stylé, hyper pratique, pas cher, action. Ensuite, j'ai re-acheté aussi encore toujours. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté une petite, bah, des, de la décoration quoi, toujours des LED, en ampoule LED, voilà. Prendre comme ça et, et euh, franchement, ça va pas coûter très cher et c'est beau parce que je vais un peu faire un ton euh, cocooning euh, chaud. Enfin, c'est pas trop quel ton j'ai envie de donner à ma chambre, mais voilà, j'ai un peu parti dans mes idées euh, Pinterest, pas Pinterest, donc euh, bon. Je pense que ça fera l'affaire, je suis très contente d'avoir trouvé ça chez Action Parce que sinon je m'étais déjà dit, je vais devoir me taper Ikea Ikea c'est quand même un peu plus cher qu'Action Donc voilà Ensuite quoi d'autre J'ai pris une bougie, cette bougie Erwick. <rire> ma foi tu sais, euh, elle sent vraiment super bon Mais ça m'a fait rire quand j'ai vu Erwick, euh, c'est bon d'être à la maison, tu connais la pub ben voilà, ben, la bougie franchement elle est senteur, brise d'été Et la tête de ma mère elle sent super bon. Je ne peux pas vous faire sentir, malheureusement. Elle coûtait dans les 1€ aussi. Mais euh, le petit, en plus dans le petit pot et tout, enfin, juste trop cute. Et vraiment, ça sent super, super bon. Chez ZigZag, j'ai acheté l'autre jour une... une, une, une J'allais dire une pizza, pas du tout. une Bougie à genre parce puisque tout était à 50% dans le magasin. Et elle sentait bon dans le pot, mais... Alors, diffusion zéro, quoi. Genre, ma chambre, elle sentait toujours la même chose, quoi. Enfin, J'allais te dire, que j'étais un peu déçue. Ensuite, j'ai acheté ces fausses fleurs. Voilà, pour mettre dans le... J'ai mis le vase. Bon, pour mettre dans un petit vase local. Vais... Voilà, je pense que... Faut... Voilà, pour mettre dans ça. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Je vais en acheter d'autres. Hein. Voilà, tu sais bien, toujours ici, dans mon bail décoration. Voilà, c'est grave beau. Hein. Franchement, tu... je suis trop contente. Je trouve ça trop beau C'est trop mignon Donc voilà, mais genre... Enfin, euh, j'adore quoi Ça va être trop beau dans ma chambre, ça va être trop bien, je suis trop contente Voilà, voilà, voilà Ensuite, j'ai pris euh, <rire> des petits euh, sacs, sachets poubelle là, tu vois, pour mettre dans ta poubelle. Parce qu'en soi, moi, je mets tous mes, mes, mes déchets dans ma poubelle comme ça. Mais après, c'est grave chiant parce que je chic beaucoup et des fois, je fous ma chic dans ma poubelle. Sauf qu'après, ben, c'est un peu dégueu, tu dois devoir... Euh, on comme ça enfin un... bref c'est dégueu donc les papiers c'est hyper pratique voilà. ensuite j'ai pris ce petit euh, comment on va appeler ça euh, comment je peux appeler ça euh, pose plat pose plat ouais je sais pas trop comment appeler ça vraiment genre, aucune idée pour mettre mes bougies à l'intérieur voilà et vous allez vous dire mais elle a pris un peu dark et tout même parce que je veux un peu un, une ambiance euh, chaude euh, foncée couleur taupe grisaille euh, voilà, avec les LED, je vois un truc qui va sûrement rien donner par rapport à ce... Enfin, ça sera d'office pas qu'il y a dans ma tête, mais... Voilà, donc je me suis dit, je prends un peu en noir, euh, je ne voulais pas euh, du blanc parce que euh, ça fait trop froid. Et comme je vous dis, je vois un, des tons réchauffés, donc voilà. Euh, tu vois un peu comme ils te montrent dans l'image. Voilà, tu peux mettre tes peaux et tout. Moi, je vais mettre les bougies à l'intérieur. Et je suis très contente Ensuite, quoi d'autre Mais c'est un peu, je fais un peu au hasard. J'ai pris... Des caramels, en voilà, pour graille, parce que ben, j'adore la graille, j'adore le caramel, du coup je me suis dit. Ah! Ensuite, j'ai encore pris des LEDs pour décorer. Ça veut dire elle a un problème celle-là. Elle veut que sa chambre soit éclairée. Mais oui, j'ai envie d'avoir plein de lumière partout. Je veux trop avoir une chambre euh, gay, euh, cocooning, enfin. Euh, voilà. Donc, j'ai pris des petites LED encore comme ça. Ensuite, j'ai pris en noir, un petit attrape-rêve qui ne devait pas coûter très cher. Il y avait en noir, blanc, je crois, euh, rouge. Je l'ai pris en noir. Je suis trop contente. Il est beau, hein. Pas mal, quoi. Enfin, pour le prix, ça fait l'affaire, quoi. Tu vois, ça fait, ça fait la blague. Et euh, voilà. Franchement, je suis contente. Voilà, je mets toujours le prix là. Et chez Action, vraiment, tu trouves des pépites. Hein? C'est pas mal, quoi. On n'est pas sur du travail de haute qualité, mais on est sur du pas mal quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ben, Je vous ai dit, hein, j'en ai pris une pour ma pote, un pour ma pote euh, crochet-serviette là et un pour moi. Comme ben, elle le même prix, hein, ça n'a pas changé. <rire> Bibi. Je me suis prise ensuite des pantoufles parce que dans ma chambre, mon carrelage, il fait hyper froid. Et je, je suis habituée à marcher pieds nus, mais genre chez moi, c'est du parquet, donc euh, c'est pas froid. Ici, dans ma chambre de côte, enfin chez moi, chez mes parents, c'est du parquet. Et dans ma chambre de côte, à louvain la Neuve, c'est du.. C'est Ce carrelage, mais c'est hyper glacé, genre j'ai l'impression que, ça me fait des chocs thermiques, c'est pas possible, mon corps supporte absolument pas. Donc euh, voilà, je me suis prise des petites pantoufles qui coûtaient genre, euh, c'était les moins chers, genre 2,99€ et euh, j'ai pris taille 38, 39 parce qu'il n'y avait pas euh, 37, 38 quoi, enfin je suis un peu dégueu, mais euh, j'ai pris celle-là. C'est pas les plus belles, je ne veux pas vous avouer, enfin je vous avoue plutôt, c'est pas les plus belles, mais euh, bah, je me suis dit ça fera la blague quoi, enfin je suis pas euh, je suis pas fan, mais c'est juste pour mettre au pied. Je suis pas censée aller faire un défilé de mon avec donc ça va. Ensuite, je me suis pris donc à graille des petits gaufres, parce que j'adore les gaufres comme ça. Ça fait la blague. Le matin, je suis pas trop keylogs, déjeuner et tout. Je mange pas trop le matin, mais ça, quand je me lève le matin, c'est-à-dire vers 13h, je mange ça. Et euh, je suis très contente, quoi. Donc, euh, pareil, je mets le prix. Une autre bougie, mais sont sont tellement bons les gars, tellement bon. Mais ma chambre sentir trop bon, je suis trop contente. Voilà, franchement, c'est une… a euh, coûté un peu plus cher que la précédente que je vous ai montré C'est de quelle marque, je sais pas trop. Ah, c'est une édition limitée, en plus qu'il est écrit ben, « action » toujours, hein les gars, on n'a pas changé de magasin. Et franchement, je sais pas. Là, il est écrit sans souvenir « crème et vanille », c'est vraiment ça. Sans la vanille, la crème, c'est super bon. Ça, enfin, ça sent super bon, bah, je j'ai peux goûté c'est Après, je pense que ça peut être vite écœurant, mais enfin… Euh, que ça soit dans ma chambre je suis très contente franchement je suis trop contente en plus le pot il est vraiment beau euh, voilà quoi c'est pas trop dans les tons de ma chambre mais c'est pas grave c'est pas grave ça ira très bien dans mon petit plat je suis contente. voilà frifri elle a emballé emballé c'est pesé ensuite j'ai encore pris à graille des oreilles. Parce que j'adore les oreilles c'était genre 1,69€ je me suis dit ça fait la blague en la 5 dedans je kiffe quoi pourquoi c'est plein Plus j'ai pris des petits bonbons, voilà. Euh, voilà, ça c'est plus pour le baptême parce que euh, j'ai des potes qui font leur baptême donc il euh, faut donner des bonbons en actif. Donc, euh, puis, ça fera l'affaire, je demande que qu'elle s'est le plus à aller acheter, acheter des bonbons à 15 euros. Hein. C'est très bien, c'est très bon. Tout va bien. <rire> Ensuite, j'ai repris des oreos, vous allez me dire les fans d'oreos quoi Mais bon, enfin euh, ça j'aime bien les oreos quand même. Voilà, oreo comme as. Il y en a 10 dedans, c'est... Enfin, c'est les au basiques quoi, c'est trop bon quoi, t'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes pas, t'aimes pas Ensuite j'ai pris des punaises Moi j'appelle ça punaises mais c'est épingle Putain, pourquoi j'appelle tout ça punaises J'ai pris des épingles, épingles, j'en avais pris aussi dans mon ancien hall mais j'ai perdu Ça à l'intérieur, j'accroche, je les mets au mur et j'accroche dans mes cadres enfin, photos dessus Donc euh, voilà, pour pas mettre des clous et tout Et franchement ça fait l'affaire, ça fait la blague, ça fait la blague Voilà, j'ai ensuite pris encore à Grail des petits caramels euh, Ça c'est du vieux, du revu, du connu, du... Enfin, je, je valide quoi enfin, ça, ça j'adore j'adore il y en a qui appellent ça les chouchous sugar peanuts donc trop bon trop trop bon trop trop bon j'aime beaucoup ensuite j'ai pris des bonbons toujours pour le baptême pour mes petits, les petits bleus de cette année voilà pour les petits bleus de cette année pour pouvoir les donner des bonbons en actif et aussi pour moi je vais pas donner tout le paquet non plus euh, hein, on va se détendre mais euh, ben, bonne affaire action euh, ils sont vraiment bons c'est bon j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Ensuite, j'ai pris une autre bougie, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a Elle a craqué son cul, son plutôt. Et celle-ci, elle sent... Euh, senteur fruit rouge, voilà. senteur Ça sent super fort, par contre. Hein. Ça sent super... Bon. Je suis trop contente, les gars. Vraiment trop contente. Et euh, pareil, je pense qu'elle coûte à peu près, euh, comme la présente que je vous ai montrée la senteur vanille crème. Et elle sent vraiment super bon. J'espère que quand je vais l'allumer, elle sentira toujours aussi bon. Parce que sinon, c'est de l'arnaque, ça. Hein. On appelle ça arnaque à l'assurance. J'ai pris... Du chocolat, vous allez dire, elle a craqué son slip. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Les bounty, euh, moi j'adore, clairement. Euh, il y en a 7 à l'intérieur. Enfin, euh, c'est des mini, malheureusement. Ça aurait été mieux les grands. Mais bon, pareil, on ne va pas toujours voir ce qu'on veut. Hein, Ces très mal à faire. Pour le prix, c'est très bien. C'est très bon. C'est un basique. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis reprise. Un, comment on appelle ça une housse de couette voilà qui a coûté genre 10 euros euh, je vous avoue que je voulais un ton un peu chaud et tout mais vous allez me dire bah, après t'as pris du blanc ben ouais mais quand tu t'es mal à la photo t'es mal à la photo ça a pas l'air trop blanc enfin sur la photo là ouais on dirait mais en vrai de vrai c'est peut-être les, lumi les lumières d'action qui m'ont fait croire que enfin je sais pas bah, c'était le plus beau en tout cas donc bah, j'ai pris euh, pour moi à mes yeux c'était euh, la plus belle housse de couette le reste c'était un peu euh, pas du tout mon style quoi on va dire ça comme ça voilà c'est du 140 x 200 enfin le même bail que mon que ma couette quoi enfin tu sais la même dimension que ma couette et euh, ben, ça fait l'affaire quoi 10 euros enfin c'est bien franchement j'en ai déjà acheté chez action euh, l'année passée c'était bien ça m'a tenu ça ne nous a pas déchiré enfin très contente et pareil j'ai pris un comment on appelle ça un drap protège matelas enfin un, un, un drahouse voilà un drahouse à genre euh, 3,99 j'ai pris couleur bleue un petit peu pour, euh, tu bien, toujours dans le pont chaud, nan nan nan nan. Bref, je suis partie dans un délire, laisse tomber. Et euh, bon, ça s'appelle à faire quoi, 90 x 220, euh, pour, donc c'était une place, parce que j'ai un lit une place. Et euh, franchement j'ai Action les gars, allez-y, en fait vous plaisir. Hein. il y en avait aussi chez Ikea et pas mal. Mais je me suis dit, bon ma foi, autant je, tu vas chez Action, autant acheter chez Action. J'ai pris un Coca, voilà, je vais pas vous présenter le Coca, vous connaissez le Coca j'ai pris des petits fluos parce que j'ai besoin de fluos. Ça coûtait pas très cher aussi. C'était très, très bien. Je suis très contente. Et j'ai pris ces deux miroirs-là. Euh, je vous montrerai des photos parce que j'ai un peu la flemme d'être déplacée. Qui coûtaient genre 5 euros dans un neuf, Une pour moi, une pour ma pote Enjoy. Voilà, les petits chocs. J'espère que ce haul vous aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer de le faire. Voilà, Je vais vous présenter mes petits produits et tout. Euh, je vous fais deux gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.